Salut gang, de retour avec ma nouvelle GROW et mes deux lumières, les deux Vipar Spectra. La P2000 et la XS2000. Présentement, j'ai seulement allumé la XS2000, la celle de meilleure qualité, parce que présentement, on est seulement en début de GROW, on est en début de Seedling. Écoutez, ça va mal, ça va mal. On a le doji numéro 1 qui est vraiment écoeurant. Écoutez, les trois qui sont là, j'en ai deux qui pop. Celui-là ici, qu'on appelle le GMO Animal Cookie numéro 4. Ici, j'ai le GMO Animal Cookie numéro 3. Et le GMO numéro 2 est mort. J'ai arraché la tête sans faire exprès la graine de cannabis. Euh, avant encore euh, ce, petit, ce, petit, ce petit capuchon et puis j'ai euh, arraché euh, le capuchon puis la tête au complet. J'ai tout arraché, boys. Fait que le numéro 2, on va être obligé de l'enlever. Et puis, je vais mettre un autre plan ici, mais ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que le GMO euh, numéro 4 et le GMO numéro 3 n'étaient même pas là dans la dernière grow j'avais mis d'autres semences et puis vous savez pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et puis pourquoi que là cette fois-ci ça a fonctionné? Ben je pense que je les avais mis trop profond la dernière fois. Je les avais mis peut-être là à 1.5 cm, peut-être même 2 cm de profond. Et puis avec euh, les quelques gouttes d'eau là que j'ai mis euh, sur le dessus, je pense que ça l'a fait renfoncer la graine trop profondément. Donc, euh, Doji numéro 1, là, déjà deux semaines, déjà deux semaines. Et puis là, ici, j'espère que ça va bien pousser. Je les ai beaucoup arrosé là, encore une fois. Est-ce qu'on va voir un Aquaman 3 après Aquaman 1, Aquaman 2? Pourquoi pas un Aquaman 3? Et je les ai vraiment poussé, j'ai semé ai semés à 0.5 cm de creux seulement. Est-ce que ça va être un, un mauvais... Euh, ça va te donner quelque chose de mauvais. Regardez, ça n'est pas ouvert vraiment. Celle-là ici, elle est au vert, Oh oh, elle est ouverte. OK. Euh, pff, écoutez, faut que j'arrête d'y toucher. J'arrête pas de jouer avec. Ça n'a pas de sens. Euh, Celle-là ici, j'ai joué avec la terre alentour. J'ai même rajouté un petit peu de terre. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Euh, pourtant, ça avait bien été avec les wet panties. Le wet panties 1, 2, 3, 4. Ça avait poussé du premier coup. Euh, je m'en étais pas vraiment occupé. Euh, là, présentement, j'ai aucune grow. Euh, j'ai vraiment... Excusez, j'ai une grow avec la XS1000 de Vipar Spectra. Et puis j'ai celle-là ici. Donc là, je suis pas assez occupé avec mes plants, Puis là, je taponne un peu trop. Euh, j'ai été joué dans la terre avec le GMO numéro 2. J'ai voulu arracher la, la, la, la graine de cannabis, comme je vous dis, le, le, le petit capuchon qui voulait pas décoller. Euh, pis là celle-là ici je que je l'ai pas cassé là, j'ai joué avec aussi. Faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Et la semaine prochaine, je vous le dis là, je vous le dis là, la semaine prochaine, il va y en avoir 4. Les 4 vont pousser. Je vous le dis, ok? Fait qu'on a le doji numéro 1 depuis le début. GMO Animal Cookie numéro 3 et GMO Animal Cookie numéro 4. Euh, C'est toutes des semences de Ripper Seeds. Et euh, j'ai un de mes amis qui s'est procuré les mêmes graines de cannabis et puis ils ont toutes popé. Donc c'est vraiment pas euh, Ripper Seeds qui est mauvais ou euh, quoi que ce soit. C'est vraiment la façon que j'ai mis les graines de cannabis. Donc euh la semaine prochaine, je vous le dis, il va y avoir quatre plants qui vont pousser. Je suis désolé, c'est vraiment ma poche là. Euh, je peux pas croire que j'ai de plus d'expérience que que l'année passée. Et que même les, les, les choses de base là, que j'avais euh, faites comme il faut, mais ben, là, ça n'a pas fonctionné. Mais euh, je vous aime pareil. J'espère que vous m'aimez pareil. Et puis euh, on va continuer avec ça. Et puis ça va être écœurant là, deux lumières. Ça va être débile. J'ai hâte d'avoir ça, l'évolution du Doji, que je connais pas beaucoup. Et puis les GMO Animal Cookie, on connaît le GMO, hein, la SQDC. Donc, euh, je vous adore. Peace!